Mon invitée s'intéresse aux oubliés, aux mal foutus, aux choses minuscules ou invisibles qu'elle appelle les petits mouvements de la vie. Ses albums sont presque une invitation au toucher tant elle affectionne les matières, les textures, et cette empreinte sensorielle active nos imaginaires de manière inattendue. Vous la connaissez, c'est Beatrice Alemania. Autrice d'un grand nombre d'albums inoubliables, je citerai aujourd'hui Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpot, Le merveilleux dos du velu petit, Un grand jour de rien chez Albin Michel et Les cinq mâles foutus chez Helium. Elle sait intimement que les petits se posent très tôt de grandes questions et partage avec eux ses réflexions avec sincérité et justesse. Bonjour Beatrice Alemania. Bonjour Dominique. Donc vous êtes né à Bologne en Italie après des années de graphisme à Urbino. Vous êtes venu à Paris par euh, intérêt pour l'édition française, c'est pas banal ça, je trouve. Vrai <rire> que... Comment comment est-ce que ce nouvel album Même pas en rêve s'inscrit dans, dans toute votre bibliographie et pourquoi l'école des loisirs alors c'est vrai que j'ai un peu révolutionné ma vie par rapport à, à l'envie de faire des livres pour enfants et, euh, et donc je suis venue effectivement en France en 97, 1997 et ça fait plus de 20 ans que je suis là et quelque part je reconstruis ma vie dans ce pays et du coup euh, aujourd'hui j'ai réfléchi autour du fait que en fait, ma, vie, ma vie elle s'est construite autour de mon, de mon travail. Euh, cet album, donc même pas un rêve, est pour moi euh, un peu une première parce que je, je, je traite d'un thème que je n'avais jamais traité, euh, dont on parlera certainement, j'imagine. Mm -hmm. Et ouais. euh, il s'inscrit euh, déjà dans l'ensemble le, dans le, dans de mes livres plus narratifs, parce que j'ai un petit peu des différentes facettes dans mon travail. J'aime beaucoup... Euh, interroger effectivement les identités et le faire de façon différente, c'est-à-dire parfois de façon plus symbolique ou conceptuelle, avec des livres qui sont plus des réflexions ou des, des, des, des déambulations dans les pensées mmh. des enfants, par exemple, et d'autres fois, par contre, vraiment avec des vraies histoires. Et même pas un rêve fait partie de ces livres-là, qui, qui ont une vraie narration, qui ont un personnage fort pour moi, en tout cas qui me tient à cœur et qui porte qui l'histoire avec lui et qui, qui porte en lui quelque chose d'important. Et pourquoi l'école des loisirs Parce que quelque part bah déjà c'était quelque chose qui me, qui me parlait beaucoup, déjà parce que je travaille pour Collins aux états unis donc la grande maison de Maurice Sandac par par excellence et, et, et puis euh, ici c'est donc euh, c'est pareil c'est la maison des grands la maison de Tom Jungerer, de de Maurice Sandak de Ponty euh, et d'une de, de, centaine d'autres et puis parce que cette, cette maison d'édition en fait elle est elle est euh, elle est un peu tombée sur moi à un moment à un moment charnière où, où voilà, il y avait une, un déménagement d'éditeurs et que j'étais un peu perdue et que, voilà, une rencontre avec Anaïs Vogelad a fait qu'on s'est dit qu'on avait vraiment envie de, de tenter quelque chose ensemble. Et, et, et, et voilà, Pascaline est arrivée comme ça, avec des, des discussions, des mm, des rencontres qu'on a faites euh, toutes les deux. Et, et voilà, pour moi, c'était c'était une maison d'édition euh, qui, qui pouvait l'accueillir vraiment. En fait. Alors Pascaline, c'est donc la chauve-souris, personnage principal de cet album, même pas en rêve. Qu'est-ce qui a guidé le choix d'une chauve-souris Parce que habituellement, vous avez plutôt des, des personnages enfants humains. Mm -hmm. Alors. J'avais envie d'un petit personnage un peu ambigu avec une espèce de porteur de quelque chose d'un peu de double. Et je trouve que la chauve-souris est un animal un peu spécial parce qu'il a un ah côté oui, très sympathique, ouais. mais aussi un côté un peu odieux. Et Pascaline est, est, est comme ça en fait, c'est un, un, un personnage qui a une <rire> forte personnalité ouais. et ça me semblait assez cohérent. De plus, je trouve que esthétiquement, la chauve-souris donne ces mélanges un peu improbables, en tout cas tel que je l'ai un peu réinterprété. Mmh. Ces mélanges un peu improbables entre entre un cochon, un petit cochon euh, sympathique, et une sorte de papillon. Donc il y a encore une histoire de, de hybride, de est, de est, hybride elle, oui. est, elle est hybride et de mélange, mmh, mmh. quelque chose qui est mélangé, qui est un peu euh, changeant. Et, euh, et puis aussi, évidemment, elle vit la tête à l'envers. Ouais. Et euh, du coup, bah, tout est un peu à l'envers dans cette histoire. Dans cette histoire, puisqu'on va quand même préciser, Béatrice si vous voulez bien, qu'elle ne veut pas aller à l'école. Hein. Euh, elle dit euh, même pas en rêve aller à l'école. Ça, c'est une expression peut-être que vos enfants emploient, je ne sais pas. En ouais. fait, c'est une expression que j'entendais moi dans vous? ma tête, en traînant ma petite, enfin ma ah fille, oui. euh, mm -hmm. Euh, et donc, il y a l'année dernière, qui commençait sa, sa, sa première petite section en, en maternelle et qui ne voulait vraiment, vraiment, vraiment pas aller à l'école. Et ça a été pour nous un cauchemar ah, oui. euh, de, de, de plusieurs mois. Sur six mois, en après, il y a eu le confinement. Donc, ça, ça nous a un peu facilité la tâche. Mais on a vraiment vécu des scènes très, très fortes avec cette petite fille qui hurlait et qui nous suppliait de ne pas la laisser là-bas et qui nous ah, disait au oui. oh, moins, restez avec moi. Et un jour, en fait, un marchand, pendant qu'elle elle me sanglotait en me demandant de rester avec moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rester avec elle Et s'il n'y avait pas une histoire là-dedans à trouver sur le fait que les parents puissent pour une fois vraiment rester ah à l'école oui, avec leurs ça. enfants. Mais comment ils peuvent rester mmh. à l'école voilà. Et c'est de là que toute l'idée est... Et c'est de là que cette idée elle est très en colère, euh, on va le voir sur les images à l'écran, et elle, euh, les, les parents rapetissent et elles les emmènent à l'école. Simplement les parents ils deviennent insupportables. Absolument. C'est-à-dire en fait, on a un renversement des situations. Des situations. Euh, comme la souris a la tête renversée, l'histoire aussi est toute elle-même renversée. Euh, et donc, effectivement, les parents deviennent un peu les enfants et, et Pascaline deviennent leur, leur grande maman. Mmh. Et euh, elle a affaire, effectivement, à à cette situation particulière où, où, où ses parents ont finalement toutes les caractéristiques les pires des enfants, donc ils sont mmh. ronchons, ils sont ennuyeux, ils sont inquiquinants, gâtés et elle, elle doit les, les, les, les garder avec elle, elle est obligée. Voilà, je pense que c'était la, la meilleure façon pour moi de, de faire comprendre que, que l'école c'est aussi la liberté, la liberté de, de de sa famille, de la séparation, la, la, la libération, oui. et la découverte de soi en tant qu'être tout seul. Mmh. Et euh, que, que, que, que dit cette relation, enfin que dit cette histoire de la relation entre parents et enfants Elle dit, que, elle dit que, que les parents peuvent vraiment être encombrants et que c et que l'école peut être un espace de, de découverte justement mmh. et de et de souffle et, et qu d'amusement qu'il faut, qu faut s'en émanciper de ses parents qu'il faut trouver cette distance là mmh. et que cette séparation est finalement euh, vital. Mmh. Voilà ce que dit cette histoire pour moi. Alors, on va peut-être regarder les dessins que vous nous avez envoyés, les dessins préparatoires, pour comprendre comment vous avez tâtonné pour trouver euh, la construction de ce personnage. Mmh. C'est hein, passionnant. Vous allez nous commenter ces oui, dessins, peut-être hein. euh, Comment ça a commencé Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous étiez devant votre feuille, là et que vous faisiez vos croquis, et que vous cherchiez... À quoi elle allait ressembler, Pascaline oui. C'est vrai Parce que, que... j'ai... Pardon. Pardon, je veux juste te dire qu'elle est absolument craquante, hein, avec sa petite frimousse, elle est, elle est, elle est vraiment adorable. Mais elle ressemble vraiment beaucoup à Mimosa, ma fille. Si, si vous la voyez, vous, ah vous oui. seriez d'accord. Ah. Euh, alors, c'est vrai que cette idée de, de, de chauve-souris, euh, elle était... Euh, elle était ambiguë pour moi, il fallait que je trouve cette laideur quelque part et cette, et cette joliesse aussi, cette douceur. Donc il y avait ce côté double que je voulais absolument garder et ce nez de cochon, euh, des chauves souris s'est imposé assez rapidement pour moi. Euh, J'ai tâtonné parce que j'accorde une énorme importance en fait au personnage. Je trouve que quand ils sont comme ça, le, le, le centre euh, vital de l'histoire, il faut qu'on s'y attache. Il faut mmh. qu'on ait envie de les caresser, de les prendre dans ses bras un moment. Et peut-être, si, si c'est avec le livre, d'apporter son livre, de l'amener dans son lit et de le serrer très fort. Moi, je pense que les livres peuvent être aussi des doudous. Et, et donc, j'ai cherché énormément ce personnage. Et, et, et elle était, euh, tour à tour, un peu graphique et puis plus apeurante. Et puis, elle est devenue euh, très expressive. Jusqu'au moment où, voilà, elle s'est imposée euh, telle qu'elle est aujourd'hui, avec sa, sa, sa, sa grosse tête et ses, ses, ses oreilles un peu comme ça, comme des espèce de, de roue on dit. Rouf, bon, on peut le dire. Roue flaquette, ça j'aime bien On le mot. dit aujourd'hui, roue flaquette. <rire> et, euh, et puis des couleurs, euh, bah, ce rose un peu fluo qui, qui oui, illumine. Oui, justement, c'est ce, pardon de vous couper, mais je voulais vous demander pourquoi vous utilisez ce, parfois des, des, des couleurs pantone, je crois, on dit, des couleurs pantone, rose fluo ou orange fluo, dans ces couleurs qui sont plutôt douces. J'adore les contrastes. J'adore tout ce qui est euh, vraiment clash de, de situations, clash de... Euh, les rencontres, pour moi, souvent, par exemple, si je pense à une rencontre amoureuse, ouais. c'est toujours un clash, c'est toujours un choc. Ouais. Et... Euh, et bien pour moi, le contraste des couleurs euh, voilà, me rappelle quelque chose qui me touche, qui me plaît, qui me parle et qui parle encore de cette duplicité-là, de cette double facette, mm -hmm. le, le foncé, le sombre et le très lumineux. Alors, j'aimerais qu'on commente, euh, que vous nous commentiez la page où euh, elle se met en colère, où Pascaline se met en colère, parce qu'elle est assez spectaculaire, elle est très bien composée et... Vous le disiez tout à l'heure, il, il y a quelque chose de double dans le personnage de Pascaline, et euh, Sindac a été aussi un des premiers à montrer euh, tout ce qui habitait mmh. un enfant, pas juste seulement euh, mmh. euh, l'enfance d'un point de vue euh, de lisse, mais aussi toutes les, euh, tout, tout ce qui pouvait l'habiter de, de, de tourmenter, des oui, aspérités. Oui. Et donc, chez Pascaline, là, il y a une grande page sur la colère. Oui, c'est vrai que c'était une page un peu fondamentale. C'était un peu le, le centre névralgique de l'histoire. Donc, euh, il me fallait un cri très violent euh, qui prenne toute la page. Il... Il me fallait que ce cri puisse justifier un rétrécissement euh, des parents, mmh. tellement la peur aurait pu être euh, violente. Et du coup, cette violence-là, il me fallait la, la, la trouver. J'ai cherché beaucoup, j'ai cherché cette idée de cette bouche énorme qui, ouais. euh, qui pouvait presque avaler en fait, les parents euh, face à elle. Et euh, j'aime bien qu'elle fasse presque du vent, que les parents soient presque devant une tornade. Euh, qui les, qui les fait euh, changer. et, ouais, et c'est très réussi. Euh, lors d'une précédente euh, conversation, vous avez évoqué le peu de temps consacré au dessin, au regard de toutes les obligations de notre vie quotidienne. Euh, Qu'est-ce que représente le temps du dessin pour vous Dans quel euh, état d'esprit vous êtes quand vous dessinez C'est vrai que le temps du dessin, bon, il est limité. Par, euh, plus, pour plusieurs raisons notamment tout ce qui est autour du travail les présentations les, les interviews les, euh, tout, ce qui, tout ce qui fait qu'on travaille de façon active autour de moi, en tout cas autour de, de, mes, de mes livres que je les porte vraiment avec affection et, et engagement euh, et du coup ce temps est, est pour moi une, une rencontre avec moi-même En fait, c'est vraiment une plongée euh, à l'intérieur de moi pour moi dessiner c'est quelque chose de très naturel je pense que c'est vraiment la chose que Enfin, peut-être la seule chose que je sais vraiment bien faire, c'est faire aussi la cuisine. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ah, Bref. Il paraît que la cuisine, c'est un petit peu comme le dessin. On vrai. met un petit peu de, de cette couleur, on met est un vrai. petit peu de ci, un petit une peu de ça. question de sensibilité ça. en tout cas. Oui, il n'y a quelque pas quelque chose, chose de... de commun Oui, c'est vrai, il faut, il faut donner de la saveur. Il faut arriver à faire un plat qui, qui fonctionne et qui, <rire> et qui est harmonieux. Mm -hmm. Donc ce temps, de, ce temps de dessin est un temps, un temps vraiment intime. De, de, de redécouverte de moi et je dirais aussi d'acceptation d'acceptation du fait que j'aime changer, alors c'est douloureux c'est embêtant mais, euh, mais c'est comme ça pour moi il faut que je, je me renouvelle et que j'aille que toujours trouver quelque chose ailleurs mmh. Vous possédez un immense savoir-faire de plasticienne et d'autrice d'albums pour, pour la jeunesse dans une interview vous dites que la page est sacrée qu'est-ce que vous entendez par là page sacrée, oui, la page C'est vrai, vrai, parce que je, je... En fait, je crois que... Je crois vraiment au pouvoir des livres. Je crois que les livres peuvent être salvateurs, euh, illuminateurs ou illumineurs. Comment on peut dire Illum Illuminateur, c'est pas mal. Hein. Allez, on va inventer des mots dans, ce, ouais. dans cette interview aujourd'hui. <rire> Et je pense vraiment, plus simplement, qu'il... Euh, qu'ils doivent non, non pas répondre à, à des à des questions comme si comme des produits par exemple oui. mais qu'ils puissent agrandir les espaces mentaux et donc mmh. en tant que vous voyez en tant que livre que livre, euh, que livre qui, qui, qui qui vient donner quelque chose en le lisant je pense que la page est, est un est quelque chose d'inviolable dans, dans de, de de fixe, de, de, de, de sacré, d'inéluctable de, en fait pour le livre, on ne peut plus la changer, elle est là, elle est sera vrai. là toujours, ouais. et elle, a, elle a une responsabilité énorme, elle doit être juste, elle doit parler là où il faut dire la chose, elle, elle doit arriver au bon moment, Et elle doit fixer aussi l'importance de ce qu'elle dit au bon endroit, en ça elle est, elle est sacrée, ouais. elle est porteuse de quelque chose de très important. Eh bien, on, on peut terminer sur ça, euh, les livres pour agrandir les espaces mentaux. C'est quand même très, très beau. J'aimerais nous... en tout cas faire oui. des livres comme ça. Est-ce que vous voulez nous lire juste les deux premières pages de Même pas en rêve Même pas en rêve avec la voix de Béatrice Alemania. Le jour se lève chez Pascaline. Voici sa maison arbre. Et voici Pascaline. Trois ans des ailes velues et des idées très claires. Pas d'école, même pas un rêve. Ses parents l'appellent. C'est le grand jour. Merci Béatrice. Merci à vous Dominique. <rire>